s'est engagé avec Abraham par une promesse et un serment. Deux choses par lesquelles il ne pouvait pas mentir. Dans, les, dans lesquelles il ne pouvait pas mentir. Il s'est engagé. Et il attend que nous, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, il attend que nous, nous fassions la même chose. Nous nous engageons par serment et par promesse. C'est ce qu'on appelle les vœux de mariage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Par un acte surnaturel, divin, unique, il colle l'homme et la femme pour n'en faire plus qu'un seul être ou qu'une seule chair. Là, le mot chair n'a pas du tout le sens que Paul lui donne dans ses lettres euh, où on voit quelque chose de beaucoup plus euh, négatif. Hein Quand il parle de la chair, il l'oppose à l'esprit. Euh, le sens ici, c'est euh, chair, c'est-à-dire âme, être. C'est-à-dire que euh, vous avez deux âmes, mais elles, elles, elles sont unies ensemble, elles ne fusionnent pas, elles ne disparaissent pas, mais elles sont unies, collées l'une à l'autre. Vous avez des corps qui, dans le cadre de la relation conjugale, qui ne valident pas le mariage, attention, ce sont les paroles d'engagement qui valident notre alliance, les corps s'uniront. Et vous avez les esprits qui vont aussi, euh, non pas fusionner, mais se coller l'un à l'autre. Donc Dieu, en quelque sorte, euh, de deux personnes, il n'en fait plus qu'un. Et c'est collé avec sa colle, sa colle forte. On peut pas, il y a les aléas de la vie, on ne peut pas les séparer. Et il est dit dans Marc 10 que l'homme ne se permette pas de séparer ce que Dieu a uni. C'est le travail de Dieu d'unir, c'est son engagement d'unir. Lorsqu'il voit un homme et une femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa religion. Quand un homme et une femme passent par les rites du mariage, que tous les deux sont des, des, des gens qui ne sont pas liés dans une autre alliance de mariage, bien sûr, il faut qu'ils soient libres. Mais quand ils voient un homme et une femme, quel que soit le peuple et, et l'appartenance de ces, de ces personnes, à quelque religion qu'elle soit, Dieu, quand il voit deux personnes s'unir, un homme et une femme, s'unir dans les liens du mariage, il est témoin et il unit. Donc, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui euh, naviguent dans les milieux chrétiens pour dire euh, un mariage chrétien, c'est bien, un mariage selon la volonté de Dieu, c'est bien, mais si ce n'est pas selon Dieu, bon, ben, on peut se séparer, on peut divorcer. Ça, c'est des gens qui n'ont absolument rien compris à la dimension de l'alliance de sang. Et je vous rappelle ceci l'alliance, c'est le trésor de Dieu. Pensez-vous qu'on puisse mépriser le trésor de Dieu Non, c'est impossible. Alors, c'est impossible sans conséquence, c'est toujours faisable. Hein L'homme peut toujours se rebeller, c'est toujours faisable. Mais l'alliance étant le trésor de Dieu, l'alliance de sang, qu'est le mariage, étant l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas prendre des positions euh, qui satisferaient, en fait, euh, notre... Euh, notre désir d'être libre. Vous savez que pendant 15 siècles, l'Église a toujours enseigné l'indissolubilité du mariage. Pendant plus de 15 siècles, l'Église a toujours dit « le mariage est une alliance de sang indissoluble ». J'aimerais vous dire que c'est quand même l'Église catholique qui a l'attitude la, la, la plus juste, parce qu'elle reconnaît le mariage comme une alliance, ce que souvent, dans les milieux évangéliques, nous oublions. C'est un, un homme qui s'appelle Erasme, qui est un humaniste, qui a décidé un jour, lorsqu'il traduisait la Bible, que quand même c'était trop dur. Il était trop dur de dire que oh, ben, le mariage il était à vie, oh, c'était quand même un peu pénible. Quoi. Et cet homme-là a commencé à enseigner sur le mariage une véritable hérésie qui a été petit à petit adoptée, et adoptée aussi avec la réforme. Et... Il n'y a pas eu de remise en cause. Et le verset le plus important qui est utilisé maintenant de nos jours, euh, et cela nous vient surtout de, de l'Occident, c'est euh, les versets de Paul dans le chapitre euh, 7 des Corinthiens. Dans le chapitre 7 des Corinthiens, vous avez Paul parle de trois catégories de gens. Une catégorie de gens qui sont seuls, libres. Sans lien de mariage, c'est-à-dire les célibataires, les veufs, les veuves. Il y a une deuxième catégorie, les gens qui sont mariés. Les gens qui sont en couple, plus exactement. Les gens qui sont où Ou vous êtes seul ou vous êtes en couple. D'ailleurs, regardez bien, il n'y a pas d'autre possibilité. Dans le jardin d'Éden, Adam était seul, ou il se trouve avec son, son épouse. Où on est seul ou on est en couple. Dieu ne voit que ces deux possibilités. Et en couple, Dieu donne un ordre. Quand les gens se sont mariés, c'est-à-dire sont pris, sont liés dans une alliance de sang qui ne se brisera que par la mort. Jamais par la faute. Jamais par la faute. La faute n'a pas cette possibilité. La mort a cette possibilité de briser une alliance. Donc il y a un verset, le verset 10 du chapitre 7 de 1 Corinthiens, où il y a un ordre du Seigneur que Paul transmet. Paul transmet cette chose-là. Eh bien, on va le lire, c'est le plus simple, c'est de prendre, je, je suis en train de lire dans la Bible seconde, mais prenez toutes les, les éditions que vous voulez, toutes les versions que vous voulez, allez vérifier, mais surtout allez vérifier dans le grec, parce que là, il y a des erreurs de traduction qui sont dues à Erasme. Alors, 1 Corinthiens 7.10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point du mari. » si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà, c'est un ordre clair. Une fois que vous avez choisi, une fois que vous avez prononcé de votre bouche les vœux de mariage, serment et promesses, vous êtes engagé jusqu'à ce que la mort sépare. Et si par les aléas de la vie il y a besoin de se séparer, par exemple, la femme, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Et le mari, il a un ordre qu'il ne répudie point sa femme. Donc ça, c'est clair. Et puis, euh, au verset 12, il y a une autre catégorie de gens que l'apôtre Paul appelle les autres. Alors, qui sont les autres je vous, je vous rappelle, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont seuls et puis il y a ceux qui sont à d'eux, en couple. Alors, s'ils ne sont pas seuls, et effectivement, apparemment, ils ne sont pas seuls, ils sont en couple. Ils font partie de la deuxième catégorie. Alors, s'ils sont mariés, ben, il y a un ordre du Seigneur, c'est tout simple. Mais il y a une, une situation que nous vivons d'ailleurs bien en, à notre époque, qui était au niveau de l'Empire euh, romain et du temps de Paul, qui était absolument fréquente, c'était le concubinage. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas dans une alliance de mariage. Ils ne sont pas dans une alliance de mariage qui les tient liés jusqu'à la mort. » Alors, si Paul transmet un ordre de Dieu, et puis qu'au verset suivant, il va dire le contraire, parce que vous allez regarder hein, dans, dans ce passage, à partir du verset 12 euh, jusqu'au jusqu verset 16, alors, vous allez voir qu'il permet... C'est-à-dire, il donne un conseil, il permet, c'est pas qu'il permette, il donne un conseil et il dit que euh, ben, l'incroyant le, le, qui quitte ce couple de concubins, parce qu'il ne veut pas euh, marcher dans la foi, parce que son concubin venant de se convertir, ben, il trouve que c'est... Euh, ben, il a un petit grain, quoi. Il, veut, il, il ne veut pas vivre avec cette personne qui est un petit peu... Euh, un petit peu folle, donc il s'en va. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul dit, et il le dit bien que c'est un conseil de sa part. Parce que Dieu ne peut pas donner un ordre pour des concubins, puisqu'il n'est pas d'accord. Donc Paul dit, ils ne sont pas liés si l'incroyant s'en va. Le choix est donné à l'incroyant de quitter le, le, le couple de concubins. de concubins. Alors, je reprends. Trois catégories dans ce chapitre, ceux qui sont seuls, libres, célibataires ou veufs, veuves, et puis il y a ceux qui sont mariés, dans une alliance de mariage avec un ordre du Seigneur, parce que c'est une alliance de sang qui perdure jusqu'à la mort. Et puis, une troisième catégorie, les autres, les autres, qui ne sont ni seuls, ni mariés, parce qu'ils retomberaient directement sous l'ordre du Seigneur, donc il n'y a pas de conseil à leur donner, ces concubins, ce sont des, des gens qui ont une vie stable Puisqu'il y a des enfants Il y a une relation de concubins stable Du temps des Romains, euh, il y avait très peu de gens Qui étaient mariés, par exemple tous les esclaves Et, et, et vivaient en concubinage Ils n'avaient pas le droit au mariage Et voilà que dans ces, dans ces couples de concubins Il y en a l'un des deux qui vient au Seigneur Il se dit, mais pff, je ne peux pas rester C'est impensable, je ne peux pas rester dans cette situation Le Seigneur n'accepte pas cette relation Qui n'est pas juste en Dieu Donc il faut, il faut que je quitte Et Paul dit, non, non, non tu n'as pas le droit, toi, de quitter ce, cette relation, cet engagement. Pourquoi Parce que tu t'es engagé de parole avec cet homme-là ou avec cette femme-là. Et si tu veux euh, vraiment être un témoin pour moi, moi, je, quand je dis quelque chose, je le fais. Donc toi, tu l'as dit, tu le fais, tu assumes. Mais, mais, et c'est le conseil de Paul. il a dit, mais si ton concubin trouve que pff, non, tu peux pas, il peut pas vivre avec toi maintenant que tu es devenu chrétien s'en va, eh ben laisse le partir. Tu auras peut-être mal, mais laisse le partir. Tu n'es pas lié, tu n'es pas dans une alliance de sang. Tu es, tu es libre, tu es libre. Et il y a une bénédiction, en fait, qui passe au travers de toi, parce que tu es chrétien, sur tes enfants et sur ton concubin. Alors, vous allez dire, comme moi je me le suis fait entendre dire quand j'en ai parlé avec un certain nombre de pasteurs, mais tu fais rentrer le concubinage dans l'Église. Oui, en quelque sorte. Parce que c'est dit dans la, dans la Bible. Par contre, vous qui acceptez de, le divorce de personnes et le remariage entre guillemets, vous faites rentrer l'adultère. Je pense qu'il faut être clair là. Si on voit le mariage comme une alliance de sang, on ne peut pas, on ne peut pas euh, ne pas comprendre ce que Paul écrit euh, aux Corinthiens, au chapitre 7 de la première épite des Corinthiens. Les, il ne s'agit pas de couple mixte, comme très souvent je l'ai entendu dire. Il ne s'agit pas d'un cest de dire mixte, j'ai dû me faire expliquer parce que je n'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire un, un, un, un chrétien et un non-chrétien. Désolé. Un chrétien et un non-chrétien. Dieu n'a jamais voulu ça. Euh, pourquoi Parce que dans l'acte sexuel, il y a une ouverture à l'esprit de l'autre. Il y a une ouverture à l'esprit de l'autre qui fait que... Tout ce qui est dans l'un rentre dans l'autre, c'est comme, comme un, un objectif d'appareil de photo, en quelque sorte. C'est pour ça que nous devons, il y a un seul, une seule condition pour un chrétien pour se marier, c'est se marier dans le Seigneur. C'est-à-dire d'avoir un conjoint, de choisir un conjoint, d'accepter un conjoint qui soit euh, croyant. Si je suis croyante, je dois euh, accepter, recevoir, chercher, et bref... Un conjoint croyant parce qu'on ne peut pas faire des mélanges puisque dieu va coller l'un à l'autre il ne peut pas coller quelqu'un et je crois que paul le dit euh, très bien à un autre endroit qu'on ne peut pas unir bélial et le seigneur mais ça ça sera l'objet d'une autre euh, d'une prochaine vidéo afin que ce soit euh, très clair dans dans votre esprit euh, j'ai euh, différents sites qui sont euh, disponibles sur le net. Euh, je les mets à la fin de cette vidéo. Euh, ce sont des ce sont des petits sites de référence et de vérification dans les Saintes Écritures. Parce que l'important n'est pas ce que je dis, mais ce que les Saintes Écritures, ce que la Bible, ce que le Seigneur dit, que, nous, que notre vie soit conforme et notre vie conjugale soit conforme à la pensée de Dieu. Voilà. Eh bien, je vous dis à une autre fois. Shalom.